alors je vous réserve aussi une surprise pour la fin de la vidéo pour le moment je dirais je ne ouais, vais pas commencer à commencer par celui-là c'est parti c'est du pokémon pikachu encore pikachu alors on va regarder ça qui fait waouh il s'agit d'un pantalon par contre, il juste un petit problème, les gars. Euh, à mon avis, euh, niveau taille, ça fait le du tout. Du coup, bah, je suis obligé de le revendre. Ah, c'est dommage, je suis deg. Il était beau, hein, sinon. Regardez. Ah, j'adore le décor et tout, Bon, dommage pour celui-là. Déçu. Ah, parce qu'après, ce qu'est vêtements via Internet, c'est assez chaud, quoi mieux essayer mais bon on trouve pas ça partout quoi c'est ça le truc alors go c'est parti pour le deuxième colis euh, bon de réduction euh, bon de réduction bon livraison plutôt <rire> je confonds tout j'ai déjà du plan quand même, pour qu'il ne soit pas jouer. Du... Bon, c'est pas géant c'est un mug un mug pikachu je vais l'enlever du truc bien. ah elle est trop belle en plus c'est ma fleur préférée en bleu attendez je vais éclairer mieux que ça c'est pas très bien Merci la tasse Pokémon. Elle est belle hein. Avec Sacha et Pikachu. Allez ouais, trouvez, j'adore. Je valide. Ah là je valide celui-là, ce produit Donc on va passer au suivant. Okay. J'en ai aussi, euh, j'ai laissé dans mon sac à dos pour que j'aille le chercher. Il était plus petit donc. Euh... Je sais plus c'était quoi, bon on va voir, plus c'était c'est parti. Pokémon encore bah, ça va. Ça va être prêt. Voilà. Donc en fait pour ranger les cartes devant. J'ai plein de trucs comme ça là. Ah bah hum. il y en a un deuxième. J'en ai deux ils sont super beaux je trouve C'est vais repasser des écrits on plastique voilà ah, par contre, je crois que je veux les machines, tout ça jouer voilà, ça se met comme ça alors voilà et dedans, hop, pour ranger les cartes. Carte Pokémon. Après, moi je, je fais pas trop trop les cartes Pokémon. Mais euh, bon, j'en ai quand même quelques-unes. Parce qu'un fan de Pokémon, ça doit avoir les cartes Pokémon quand même. Voilà oh l'arrière. J'aime beaucoup. Il est très joli. Le dos il est comme ça. Et voilà. J'adore. C'est un petit effet, euh, je ne sais pas, un... dès que ça a été fait par un, un artiste, hein, on voit peut-être pas très bien sur la caméra mais euh, ouais c'est original bon je le trouve très beau et l'autre, et voilà le deuxième livret pour ranger les cartes ok il yeah, est super beau et devant pareil pour ranger les cartes hop Donc, je sais pas il y a à peu près je pense une quinzaine de pages de plastique j'ai pas compté, après 15 ou 20 je dirais Alors, environ et derrière derrière c'est le petit Mewtwo ah. oh, franchement il est beau là, aussi La après j'ai pris, j'aime beaucoup en plus ça tombe bien j'avais des 4 pokémon qui traînaient là je vais chercher ça, c'est déjà un peu plus j'ai un petit pusson qui traînait aussi La plupart de mes cartes Pokémon, je les ai pas avec moi ici, on est déjà allé chercher un petit le moment, pour le moment bah je peux pas, il que faut que déjà que je déménage, il faut que je déménage, voilà. Voilà, je vais vous faire voir mes cartes, genre hein, profiter. je pense que je les ai même avec dos Donc, Électeur, bon, on connaît l'arrière, Hop, rex Non, c'est pas des cartes super rares hein, que j'ai, hein, c'est classique, quoi. Euh, lui, c'est euh, Scaraboot, je n'ai pas besoin de lire, hein, je, je le sais. Volter. J'ai Miaus. Miaus version fille, je pense. Dalola. Ah non, c'est Miaus Dalola. <rire> Starry. Ramolous, tout ça c'est des Pokémon que je connais, c'est plus les nouveaux Pokémon je ne connais pas du tout. Un sécateur. Chétifleur. Après moi je suis pas très fan de l'animé euh, euh, de euh, Pokémon Soleil et Lui, je préférais celui-là. Et j'ai Triopicker euh, d'Alola. Euh, oui c'est ça je vérifie au cas où pour exemple, que je dise pas de bêtises c'est bien ça magmar et sulfura donc il manquait plus que articodin pour avoir les trois euh, oiseaux légendaires j'ai l'histoire et sulfura mais après articodin je l'ai peut-être euh, dans mes autres cartes ben cela je vais y en jeter dedans ils étaient dans des sachets comme ça. Donc je sais plus si c'était un Mago. il me semble que c'était un hein. c'était dans des sachets comme ça. J'ai gardé les sachets. Je, je les garde les sachets. Ils sont jolis. Alors quand c'est Pokémon, c'est Pokémon. J'ai du mal à acheter les emballages. Bon, mais je vous rassure, ça pendant que je vais tout même Alors. Donc il nous reste encore un poli. Je vais aller le chercher dans le sac. Donc me revoilà avec le. Dernier colis Je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Bon, Le pantalon, je ne sais plus combien j'allais acheter mais il que je revois dans l'historique. Je remettrai avant Alors, c'est parti alors là par contre c'est pas du Pokémon c'est une carte mémoire 128 mb euh, j'en avais besoin pour, euh, parce que pour ma PS1 et pour ma PS2 là, parce que en fait euh, euh, bah, j'en ai des cartes mémoire mais elles sont elles ont pas beaucoup de mémoire justement donc là j'ai pris une, justement une carte avec beaucoup plus de mémoire comme ça, parce que là, à chaque fois, j'ai des problèmes, j'arrive pas à... à sauvegarder toutes mes parties et tout. Donc du, coup... euh... donc du coup, je me suis pris ça. Alors par contre, il y a écrit PS2 dessus, donc je sais pas si ça marchera sur la PS. Hein? Donc j ai... J ai... Donc j'éteins la caméra et on se retrouve tout de suite Et voilà c'était ça la surprise Et euh, en plus il... Et en plus euh, le livreur Il est arrivé pile poil Quand j'avais fini euh, la première partie De la vidéo Donc, bah, Je suis trop content Je vais me régaler Je vais vous faire commencer dedans Tadam donc euh, c'est euh, euh, sauce samouraï, euh, émerguez, euh, crème fraîche, tout ça. Trop bon. Et euh, ouais, du coup j'ai une réduction donc ça m'a pas coûté très cher. Bon par contre j'ai pas pris de boisson ni rien parce que disons que euh, les canettes elles ne seront pas données quand même. Hein. Bon voilà. Mais pizzas, c'est trop bon. C'est trop bon là-bas. Bon, ce qui est fou. Et ben maintenant, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde